Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons discuter de l'usage des appareils photo et de la bibliothèque d'images associée à votre terminal. Comme vous le savez maintenant à peu près tous les smartphones disposent non pas de un mais de deux appareils. Un appareil en position dorsale euh, et un autre appareil en position frontale euh, qui est euh, plus léger comme appareil. En général le meilleur appareil c'est celui qui est autour de votre euh, de téléphone. Euh, et puis en plus vous avez une bibliothèque d'images. Alors première petite remarque quand vous manipulez tout ça. Euh, manipuler des photos et puis peut-être aussi de la vidéo, c'est lourd. Donc là, il va falloir faire particulièrement attention à la mémoire. Euh, ensuite, vous allez voir que pour accéder aux images, on va retrouver un picker, un picker particulier. Donc c'est un UI Image Picker Controller qui va en fait nous permettre de gérer à la fois l'accès aux appareils photo et l'accès à la bibliothèque d'images. C'est le même objet, mais donc on va devoir lui dire à quelle source on va devoir s'approvisionner. Et on peut d'ailleurs même, semble-t-il, forcer le choix de l'appareil quand il y en a deux. Alors je vous recommande malgré tout de tester l'existence de l'appareil photo. Ce n'est pas tant pour les terminaux parce qu'il n'y a plus vraiment de terminal sans appareil photo qui existe. Les derniers, c'était les iPod Touch et je crois le premier iPad, je me demande s'il y avait un appareil photo. Mais bon, ils sont relativement anciens et a priori, ils sont sortis du scope des appareils qui sont supportés par les versions récentes d'iOS. Je crois que l'iPod sans caméra euh, c'est iOS 4 hein, ou 5 peut-être et l'iPad c'est iOS 5. Donc c'est vraiment euh, des machines que vous n'avez plus vraiment à gérer. Mais par contre si vous voulez faire des tests sur le terminal ça peut être intéressant de faire attention. Donc comme je vous l'ai dit on a un UI Image Picker Controller, donc ben, euh, ça fonctionne euh, on a déjà vu euh, les picker-contrôleurs, ben c'est un peu pareil. Donc l'initialisation se fait de façon assez classique à la Objective-C ou à la Swift. Euh, pour tester l'existence des appareils, ben vous allez simplement interroger euh, ces méthodes en Objective-C, en Swift. Ensuite vous allez sélectionner une source pour cela, vous utilisez l'attribut SOURCE TYPE donc vous avez PHOTO LIBRARY CAMERA ou SAVED PHOTO ALBUM. Il y a visiblement une différence. Euh, J'ai l'impression que le SAVED PHOTO ALBUM vous avez accès à moins de choses. Mais bon, pour ça, allez voir, on ne le dira jamais le FANTASTIC MANUAL. Euh, pour prendre une photo, vous avez une méthode TAKE PICTURE et vous pouvez également gérer le flash avec un, un attribut qui est caméra flash mode que vous pouvez mettre à off, auto ou à on. Bien évidemment à côté du picker vous avez un protocole ui image picker controller delegate qui en fait offre principalement deux méthodes une sortie avec une photo Soit elle a été prise avec un des appareils photo, soit elle a été sélectionnée dans la bibliothèque d'images et puis une sortie sur animation. Donc je vous donne ici à chaque fois le nom des deux méthodes en objectif C et ensuite en Swift. Euh, en fait, vous avez également besoin, alors ça c'est quelque chose que j'ai observé euh, qui est dit dans la doc, vous avez besoin de répondre au protocole UI Navigation Controller Delegate. En fait, c'est marrant parce que vous pouvez ne pas en avoir un usage explicite dans votre application, mais si vous ne le mettez pas, il vous met un gros warning pas beau. Moi j'aime pas trop les warnings, donc je rétablis euh, l'utilisation de ce protocole. On le verra dans une séquence ultérieure quand on s'intéressera au UI Navigation Controller. Pour ce qui est de l'acquisition de l'image, vous avez une vue temporaire, c'est le picker. Qui va entièrement prendre en charge le processus de sélection. Et ce picker, vous le faites apparaître, vous le faites apparaître via le contrôleur associé, donc présente View Controller animated en Objective-C ou présente en Swift, et vous demandez à un View Controller de faire cette présentation. Et puis, bien évidemment, vous faites une désactivation explicite, euh, dismiss View Controller animated completion et dismiss en Swift. Et en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues. On a déjà vu ça avec les histoires de clavier pour le Dismiss. On a déjà vu la présentation avec les UI Alert Controller. Bref, c'est une mécanique à laquelle vous devriez déjà être rompu. Alors à propos de l'image, vous avez un attribut qui s'appelle Hello Editing qui permet d'autoriser l'édition de l'image. Donc en fait le fait que vous puissiez la retailler, que vous pouvez faire appliquer des filtres, etc. etc. Donc ça c'est évidemment dans le UI. Image picker, Controller, vous devez faire ça et une fois que vous obtenez l'image, vous avez en fait, lorsque on vous rappelle et que quelque chose a été sélectionné dans le rétro rappelle vous avez en fait un paramètre qui s'appelle Info et qui est en fait de type dictionnaire et qui va vous donner toute une série d'informations. L'image originale, s'il y a eu édition, l'image redimensionnée, enfin bref, l'image altérée, etc. Et puis des informations sur le type de ce que vous récupérez, si c'est une vidéo ou si c'est une image et du coup vous avez une table de lecture, la table de lecture je vous la donne ici donc c'est les éléments de ce dictionnaire et puis vous pouvez du coup choisir en fonction des clés ce que vous voulez d'accord donc il faut voir bien évidemment qu'il y a certains éléments qui n'ont de sens que lorsque vous avez autorisé l'édition parce que si vous n'autorisez pas l'édition bien évidemment il y en a un des deux qui n'a pas de sens et par exemple, ici je récupère une image, je fais Info, Object 4K et je récupère celui-là. À ce moment là, j'ai mon image. Alors, euh, il y a bien évidemment des autorisations parce que là, on touche à des aspects vie privée. Exactement comme pour la géolocalisation. Donc il y a différents types d'accès, il y en a un pour l'appareil photo, un pour le micro pour la bibliothèque de photos et si on filme on considère que la caméra c'est l'appareil photo plus le micro donc ça veut dire que vous allez avoir différents messages le premier message qui est lié à l'accès à l'appareil photo le deuxième message lié à l'accès au micro si je veux filmer et le troisième message qui est lié à la bibliothèque de photos et donc la gestion des droits est distincte sur ces trois éléments et vous pouvez vous devez regarder les préférences, désactiver euh, ces droits. Donc ça veut dire que vous avez besoin de faire les tests d'accès de manière cohérente. Si par hasard euh, bah, l'accès par exemple ici euh, à la bibliothèque de photos est interdite, bah, vous avez un écran de ce type là et vous ne pouvez rien faire. Et ça c'est entièrement pris en charge par le système, ce n'est pas votre application qui l'affiche, mais ça s'exécute dans votre application. Alors il y a une petite nouveauté avec iOS 10, c'est qu'ils euh, veulent que l'on insère des descriptifs, des raisons pour lesquelles on a besoin d'accéder à la caméra, enfin, à l'appareil photo, au micro et à la bibliothèque de photos. Et donc vous devez enrichir le Info.plist avec une clé, une de ces clés là, enfin, ou plusieurs, et puis les chaînes de caractères explicatives qui sont associées. Donc je vous donne ici un petit exemple. Euh, donc ça c'est typiquement, vous copiez collez ce truc là euh, dans euh, le fichier euh, info.plist. Bien évidemment, euh, vous avez le droit de changer les messages. Si vous ne le faites pas, eh ben tout simplement, votre application va planter à l'exécution. Point barre. Mais si vous regardez les messages juste avant le plantage, il va vous dire, ah, oh, mais vous avez oublié d'installer cette clé alors que vous tentez d'accéder à euh, le caméra, le micro, etc, etc. Voilà, donc c'est assez clair et on fait l'erreur en général qu'une seule fois. En guise de conclusion, la gestion des droits, elle est assez fine puisqu'elle se fait à la fois par objet, ici le micro, ici les photos, ici euh, l'appareil photo et elle se fait application par application. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très fin, vous pouvez autoriser par exemple le micro pour une application et pas pour une autre. Etc. Nonobstant les problèmes de piratage que vous pouvez supporter dans vos terminaux et eh bien a priori tout est pris en charge de façon à ce que ben, vous ne puissiez pas accéder aux photos à l'appareil photo ou au micro de façon inattendue dans une application. Je vous remercie de votre attention à bientôt